Salut et bienvenue dans ce petit tuto astuce consacré à Inkscape. Inkscape nous offre la possibilité de créer nos propres modèles et de les rendre disponibles lorsque je vais dans ici nouveau à partir d'un modèle. Donc il y a plein de modèles ici différents, moi j'en ai créé un, il s'appelle Explication. Et alors une fois que vous avez créé vos, vos propres modèles, donc là ce qui est mon cas avec celui-ci, ou les enregistrer, c'est très facile. On clique ici sur les préférences globales d'Inkscape, on va se rendre dans Système, dans système, on va aller dans modèle utilisateur. On va cliquer sur le petit dossier pour ouvrir le document template. Et on voit dans le document template, moi j'en ai créé un, il s'appelle explication.svg. C'est là qu'il faut ranger donc tous vos documents. Alors pour vous montrer, je copie-colle, histoire d'avoir un, un deuxième document qui s'appelle explication-copie. Et on va aller se rendre ici dans fichier, nouveau à partir d'un modèle. Et on voit que bah tout simplement, mon fichier explication